Nous allons casser les loups. déjà, d'emblée, nous allons poser des pièges ici, qui vont tout simplement empêcher de, de tourner n'importe où ici. Charal, on a ici ce piège, on peut aussi casser l'autre... Ouverture, nous avons un survivant qui euh, fait je ne sais pas quoi en étant en état brisé avec pas envie, c'est vraiment euh, naze. Mais pourquoi pas? On a ici la chaque, donc on va condamner l'accès à la chaque. Là, par exemple, est-ce qu'on a vu quelqu'un ici sortir? Ouais, on va le forcer à aller sur le piège. Très bien. On l'a récupérée. On va la prendre et on va la poser loin de la chaque. Vers les pièges qui sont là. En espérant qu'il y ait la distance suffisante, mais rien n'est moins sûr. Ah, oh, bien. On l'a éloigné. On l'a totalement éloigné. De l'achat, ce qui est intéressant pour nous. Le moteur le plus éloigné a été fait. On sait qu'il y a des gens ici. On va poser un autre piège dégueulasse là. Pour attirer l'attention, il va voir ce piège. il va dire, ah, c'est bon. Il y a nos stress. Avec ça, ils vont éviter cet endroit. On a vu un cucu, ici, passer derrière les buissons. Voilà. C'est elle qui utilisait des dardes. T'as même pas des dardes T'as même pas des dardes. T'as même pas des dardes. Ok. On voit elle aussi la poser un peu loin. Elle, c'est pas mon obsession. Mais, avec lumière mourante, on va quand même gagner un jeton normalement. C'est ça On a quelqu'un qui va essayer de soigner l'autre là-bas. Nous avons des jetons qui augmentent et gardons le meilleur pour la fin. Est-ce qu'il se soigne Très bien, nous avons les pièges. Celui-là, j'ai pas une grande gloire hein, par rapport à celui-là. Très bien, on a gardé un nouveau meilleur. Gardant le meilleur pour la fin. Je sais pas de.. Le leur efficace, celui-là. Donc on va le garder. On va emmener lui par là-bas. On a gagné un troisième jeton de gardant le meilleur pour la fin. Donc on a un bonus d'exécution. Et de récupération d'attaque M1. On a un troisième jeton lumière mourante. Ce qui signifie que le gars, l'obsession, a un bonus de 33% pour ses actions. En revanche, moi ce que j'ai, c'est que j'ai euh... octroyé un malus. Oh, j'ai plus de piège. J'ai octroyé un malus de 3% cumulatif. Oh Quelle tristesse. L'abandon. L'abandon. Donc ils ont un malus de 9%. Très bien, on sait exactement qui est où. On a quelqu'un qui est en haut. On va récupérer le piège. Parfait. Ok. C'est qu'elle est à gauche, là. Voilà. Cinquième jeton. Gardons meilleur pour la fin. C'est intéressant. Hein. Donc on va la poser ici. Ça va les obliger à se splitter, les deux autres survivants. On a notre glyphe, là. Et nous avons quelqu'un qui fait ce moteur-là. Parce que l'autre, il est bloqué. Voilà. Très bien. Voilà. L'intimidation, le pouvoir de l'intimidation. Nous avons quelqu'un par là que okay, nous avons quelqu'un qui est passé là. Donc, là, nous savons qu'il y a quelqu'un dans le coin. Nous le savons. Cette personne a plusieurs solutions. Soit elle se cache derrière les rochers là, soit elle fait cette chose euh, incroyable. Oh Normalement, je vais avoir le masque du piégeur avec cette invitation. C'est mon douzième masque. La ah, deuxième invitation. Ok, ok. On bah va alors. Ok. On va laisser ça ici, tranquillement. On va pas nous focus ici. Nous savons ici que ce moteur... Ce, ce piège-là, il a été euh, désamorcé. Lui, il croit que c'est ok avec ce piège, mais il va aller sauter par-dessus la fenêtre à gauche. Vous allez voir. Il par là, il va sauter par la fenêtre et se prendre le piège. Ou alors, il va se simplement juste... Voilà. Il voit qu'il est bloqué, là. Il aller tout droit. On l'a vu. Voilà. On a un bonus. On a un bonus de vitesse. Donc là, il va sauter par-dessus. Quoi Et pourquoi t'es pas... Pourquoi t'as pas fait de... Sixième jeton gardant le mur pour la fin. On commence à être rapide. Hein. On commence à avoir de la savonnette sous les pieds. Hein. Oh, attends. Ah, mais oui, mais c'est sacrifié. Très bien. Nous savons que... Notre obsession a un bonus de 33% de vitesse. Mais les autres ont un malus. De 3%. Donc ce que je vais faire. 1, 2, 3. On va retourner là pour vérifier si ce moteur là n'était pas en... Voilà. On n'a pas donné de coup. <rire> On n'a pas donné de coup. Ce qui fait qu'on n'a pas perdu de jetons. Là, on a gagné un autre jeton. De vitesse. Et là, on a gagné un huitième jeton de vitesse. Oh, vous voyez la vitesse un peu ou pas Vous voyez là, ça vous naît, ou pas Vous voyez la vitesse qui est insane. Ouais, très bien. Vous avez vu là Va tout droit. Vous avez vu la vitesse que j'avais ou pas Vous avez vu la vitesse horrible que j'ai La vitesse est plutôt... Ah, mais c'est le piégeur en roller, hein. C'est le piégeur en roller. Les deux sont là. Ils ont... Ceux qui ne sont pas l'obsession ont un malus de 15% sur toutes leurs actions. Moi j'ai une récupération de... C'est combien à 20% Ouais j'ai perdu mon obsession. Mais j'ai perdu mon obsession Ah si t'es là, ah ok. Gardons le meilleur pour la fin apporte un bonus supplémentaire. C'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant comme, euh, comme combo. <rire> c'était osé. C'était osé quand même. C'était super osé. On va pas se mentir, c'était giga osé. oser quand même <rire> ah bien ça ça m'arrange c'est pas fait pour mais ah. du coup on va pouvoir finir <rire> proprement ou salement peu importe parce que là on a rancœur qui est activé du coup donc on va pouvoir utiliser <rire> le mori sur le sur l'obsession c'est sale jusqu'au bout hein